Et salut à toutes les Astraliens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour le Trailbinder du mois d'avril. Donc oui, je le fais un peu tôt parce que je n'ai pas encore fait d'ouverture. Voilà. Donc on va commencer par euh, les recherches. Donc euh, comme, vous, vous, vous, vous, comme vous vous en doutez. Voilà. Donc il me faut un plumeau des des Arpides, des Rois des Marais, je vais les avoir. Un Avramax, un Dragon Charge Borel, trois Dragons Parallèles x deux volontés de feu, manque great. Un d'abaris, un réflexeur des voleurs du temps. Deux polymérisations, ça j'ai. Sage de fusion, ça je vais avoir. Corbeau, DD, Radjeki, tourbillon jumeau, numéro 41. Nibiru, x2. Force égale, x3. Et plus du tout, le gouverneur du mal. Voilà. Ça, c'était pour les cartes que je recherchais. Donc ensuite, on va passer... On va passer toujours au classeur. Donc le loyer secteur qui est à le, le secteur qui se termine ici, qui est toujours 1 à 5 euros, voilà. Je ne compte pas les frais de transport, mais pour le un secteur, je pensais plutôt mettre 5 euros de frais de transport parce que il y en a beaucoup. Et voilà. Donc, euh, voilà. Le lot Coribo, Le lot Kuribo 1 hein, qui est toujours à 1 euro. En sachant qu'il y a tout ça. Voilà. Aussi. Et après ça, c'est côté TCG Market. Après le lot Inflexibateur qui est toujours à 15 euros plus les frais de transport. J'ai décidé d'arrêter de faire cadeau des frais de transport parce que je perds de l'argent comme ça. Donc euh, voilà, c'est fait. Alors, en sachant que la semaine prochaine, normalement ou demain, je ne sais pas, ou demain, il va y avoir une petite vidéo FAQ euh, où je n'ai même pas l'affaire, je vais vous le dire. Voilà, tout simplement. Je vous laisse jusqu'à la fin du mois pour me poser des questions uniquement sur la vidéo du Trade Binder, Voilà, tout simplement. Et à la fin du mois, j'y répondrai. Donc après, le lot sorcière de la bonne aventure et euh, demoiselle de fortune. Alors le lulu Sushi, qui a 15 euros aussi. Parce que regardez, il y a ces trois cartes qui, qui comptent dedans. Hein qui à, qui, trois cartes qui sont bien sûr en plusieurs exemplaires. Après, c'est des cartes qui ont été mises en, récemment. Hein voilà. Donc, euh, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé pour le moment. Voilà, donc très peu de… N'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait plaisir sur les vidéos quand j'en fais. Voilà, ça c'est fait aussi. Et on va passer au trade binder blanc. Non, oups, on va passer au trade blanc. Pareil, pas beaucoup de choses ont changé. Je compte acheter la boîte du mois d'avril, donc euh, ça serait bien que j'arrive à vendre un petit peu. N'hésitez hein. pas à me demander euh, quelle édition, quelle rareté et tout. Je vous dirai des cotes sur TCG Market parce que oui, j'ai un compte TCG Market qui s'appelle la Team Astral Yu-Gi-Oh! tout simplement. Donc de temps en temps, je mets des, je mets des cartes qui valent un peu cher, c'est vrai, mais je ne vais pas mettre des cartes à 10 centimes sur TCG Market en sachant que voilà, je cherche. Euh, je cherche à vendre, je fais sur eBay aussi. Mais je fais je vais en faire j'ai à en mettre de plus en plus sur TCG Market. Ne vous inquiétez pas. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, hein On passe au monstre fusion. Donc, oui, là il y a des choses qui ont changé parce que quand je vous dis j'ai en plusieurs fois, c'est pour vous prouver que je l'ai en plusieurs fois. Là, c'est pour boucher des trous que j'ai fait ça. Donc cela, par exemple, c'est né invoqué, voilà, purgatorio. Terion, je sais que c'est recherché, mais personne ne me contacte pour le moment. J'ai deux cartes Therion, mais personne me contacte pour les prendre. Appel pendule, voilà. Oh. On, alors, on passe à quelques montres Link. Donc c'est le logé golem. Hein. Ça, ça peut faire partie du lot. Ça peut faire partie d'un lot. Le lot j'ai golem Alors, il euh, faut que je regarde euh, sur TCG Market. Euh, voilà. Combien ça peut coûter. Après, on passe au monstre rituel. Et là, au monstre synchro. Voilà. Donc, de retour, le dragon synchro à l'aile claire. Alors, pourquoi ça ne veut pas Parce que cela a été bloqué. Voilà. Alors, sachez aussi que je travaille sur un nouveau deck, donc qui est le deck grande, voilà. Et euh, que, que j'ai essayé, de, en méta, je m'entraîne euh, un petit peu tous les jours à, à chercher des nouvelles combinaisons, à mettre euh, ce qu'il faut pour faire le deck. Voilà. Pour le mettre en méta et pour me, me le mettre en, en premier deck que je peux jouer en tournoi. Voilà, par exemple, hein, quand je vous dis, je l'ai en plusieurs fois. Voilà. Là, je l'ai mis en deux fois. Voilà. Utopie, en, en, j'ai l'ai en plusieurs fois en network différent. Hein. On. On est au monstre X. Voilà. Pareil, plusieurs fois. Donc, euh, voilà, je le mets. C'est pour combler les trous, pour pas que vous voyez les trous qu'il y a dans le classeur. J'ai fait en sorte d'avoir un classeur complet chaque mois. Sachez-le. On passe au pendule. On passe au pendule, tout simplement. Hein, voilà. On finit les pendules ici. Voilà, donc par exemple, là, j'ai trois lusters. j'en ai plus, hein, mais bon, voilà, j'en ai euh, trois. Voilà. On passe au link. Au link, donc, sachez que cette carte elle est bannie, mais elle est en gold. Donc, euh, je ne sais pas son prix, hein. je ne peux pas vous dire son prix, mais on... je sais que sa cote a monté. Parce que je pense qu'on attend qu'il y ait une réédition, une vraie ré sprint de, de cette carte. qui. Donc, après. Pour le deck Innister, pour le deck Marine 16, voilà, c'est des cartes qui, qui peuvent être utiles. Voilà Pour le deck machine, pour le deck machine. Ça, c'est pour le deck électroménager. Voilà. Ça, c'est pour le deck magicien, par exemple. Magicien, librementien, je veux dire. J'ai la feu, j'ai la... la terre et j'ai la lumière. Et je sais que certains d'entre vous me disent pourquoi tu fais pas le deck librement sien ?» parce que voilà salamandre voilà c'est là j'ai en plusieurs fois mais voilà hein alors pourquoi je joue pas cette carte dans le deck salamandre parce que tout simplement c'est il faut payer des points de vie pour pouvoir euh, pour pouvoir annuler les faits et là je la joue pas saute vigraine voilà et voilà après quelques cartes magiques et on revient aux cartes monstres normales avec renfort de l'armée et des cartes pièges que vous connaissez hein, depuis l'ambda. Voilà. Donc après, on passe aux cartes monstres à effet. C'est toujours les mêmes, hein, comme vous pouvez le voir, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de départs. Donc après, j'ai. Là, je fais bien attention à ce que je fais parce qu'il faut le faire attention. Voilà, donc maintenant, à partir de maintenant, sachez-le, je fais payer les frais de transport. Donc, si c'est si des cartes qui vont jusqu'à 20 grammes, je fais payer 2 euros les frais de transport. Et euh, si c'est des cartes qui valent plus de 50 grammes, j'ai payé entre 5 et 6 euros les frais de transport, sachez-le. Bien sûr, voilà, c'est… Euh Et si c'est plein de cartes style, style une boîte complète comme celle-ci, hein, sachez que les boîtes, les boîtes plus grosses que ça, ça vaut 13 euros. Donc si vous m'en prenez plusieurs, sachez qu'il y aura des frais de transport aussi de 13 euros. Voilà, tout simplement. Après pour le deck Aqua, pour le deck FA, il voilà, y, a, y a pas mal de choses pour le deck Monarch, diapason des ténèbres pour le deck de Jack. Parce que oui, normalement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est encore une idée. Je n'ai pas vu encore d'annonce officielle, mais ils, ont, ils vont peut-être sortir le deck de Jack Atlas en deck de démarrage. Donc c'est encore une idée, je ne sais pas, c'est toujours pas officiel. Pour le moment, où je suis à la recherche des cartes euh, de l'image de toutes les cartes qui vont sortir dans l'extension de ce mois-ci et je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs tout simplement Donc, il y a pas mal de cartes intéressantes. Hein. Il y a des cartes qui ne volent pas cher, il y a des cartes qui valent un peu plus cher. Je ne dis pas qu'il y a des cartes qui volent 60 euros, mais voilà. Dans le style 1 ou 2 euros, euh, voilà, c'est plus ça parce que sachez que euh, j'ai euh, un, disc, euh, un Discord qui est la Team Astral Yu-Gi-Oh Si vous, vous, vous voulez venir me parler ou passer en premium sur les, sur les réservations, eh ben, c'est sur ça. Donc, ça, il faut me le dire en, en message, que je vous. avec votre. en privé, de préférence, vous me le dites en privé, sur YouTube, et je vous envoie une invitation pour, pour tout ça, quoi, pour avoir, pour avoir les réservations sur, plus rapidement que sur YouTube, voilà, tout simplement. Après, je sais que je suis pas mal en retard sur les vidéos que j'ai à faire. Du genre la vidéo Minecraft, du genre la vidéo d'intro et du trop. Mais ça sera fait d'ici la semaine prochaine. Voilà. Là, c'est, je suis en entraînement Yu-Gi-Oh! jusqu'à lundi euh, sur mon deck mangande, Voilà. En sachant qu'il me manque encore des cartes. Hein. Voilà. Mais sinon... Euh, Voilà, tout simplement. On, a, on arrive à la fin des cartes monstres. Voilà. Et on commence le début avec les cartes magiques. Donc là, c'est Art du Grand Rituel. Je ne peux pas vous le montrer mieux que ça parce que sinon je fais tomber le tabouret sur lequel le classeur est, est dessus. Donc, carte magique. Ça, je sais que ça vaut euh, dans les 5 euros. Ça, je pense. Je, je pas euh, grand maximum 5 euros. Tour des duels, c'est euh, voilà, une nouveauté aussi. Je sais qu'il y a des cartes que vous recherchez, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas me dire, « Ah, Gabriel, il y a cette carte que je recherche. » Donc, vous n'osez pas. Miroir de, miroir de glace qui peut être très utile dans les decks hauts. Oh. Vision du futur qui peut être très utile dans le deck euh, dans le deck de Demoiselle de fortune. Sarcophage doré. Quand elle est sortie en très peu d'exemplaires, elle valait 9999 euros. Donc euh, dites-vous qu'il en reprint. Et là, elle vaut genre 1 euro ou 10 centimes, je ne sais pas. Voilà, c'est euh, une carte thème de Yugi. Surtout si vous avez vu le duel ultime entre yogi et Atem, Voilà. Après Metal Voilà. Donc, je vérifie que aucune carte ne se barre. Donc bouc émicaire, fusion pendule, voilà, ça porte.. Porte renfermée à main. Donc, oui, ça, c'est une carte de, de l'anime aussi qui a, qui a mis longtemps à sortir. En sachant que normalement, euh, ils ont prévu du, de renouveler du boxeur indomptable. Ça, je vous le dis parce que je, je le sais. De renouveler du boxeur indomptable. Donc, ça peut être un deck fun, hein, pour, comme tous les decks. Ça peut être fort. Voilà. Donc après, est-ce que, est que vous aimez quand je parle beaucoup, par exemple Ça peut être une question. Je voudrais que tu arrêtes de parler quand tu fais des... Enfin, que tu parles moins quand tu fais des trades binder. Voilà. Si vous avez des idées de vidéos aussi à me faire faire, je suis preneur. Hein, parce que toute bonne idée est à prendre. Voilà. Transaction. Ah là voilà, là, cette carte. que Tourbillon parallèle. Voilà. Cercle des magiciens. C'est pareil, cette carte elle est recherchée pour le deck magicien des ténèbres. Eh J'en ai une ou deux et on ne me contacte pas pour, pour me la prendre. Bouquet Far Star, j'ai le deck Far Star aussi que je souhaite me débarrasser pour 10 euros. Donc je. Ça c'est. Voilà, Bouquet Far Star, vous le voyez aussi ici parce que j'avais des trous et donc j'ai dit je vais le me mettre. Donc ça c'est des communes. Hein, le, le deck Far Star. Euh, on passe aux cartes pièges. Hein, toujours, toujours les mêmes. Toujours les mêmes, hein, ça part pas. Force miroir qui est une carte très, très forte. Mais qui ne part pas. Là, des fois, je me demande pourquoi je fais ce genre de vidéo. Hein ça, me, ça joue un peu sur le moral. Parce que j'ai beau essayer de faire des classeurs de qualité tous les mois, ça ne part pas. Donc, si vous... N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez, un petit commentaire, si vous cherchez quelque chose de bien spécial. On, euh, je peux trouver facilement avec euh, je peux trouver facilement avec euh, des cartes que vous recherchez euh, sans problème. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, le lot. Alors, on va faire comme ça. Le lot jeton. On arrive bientôt à la fin. Ne vous inquiétez pas. Le lot, le lot jeton. Voilà, ça c'est des cartes euh, les cartes collector, hein, bloc blocours, euh, ça c'est des cartes récentes, enfin plus, plus trop récentes, mais c'est celles que j'avais eu dans les euh, … Voilà. Et après, si vous recherchez des cartes bah j'en ai, ai qu'une, voilà. Donc, excusez-moi si je fais comme ça, mais c'est pour ne pas faire tout tomber. Jégolem je l'ai en deux fois.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 pour le trade-binder du mois de juin. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, les Australiens, à plus